Allez les amis, un expresso bien restretto comme ça là, bien serré comme je les aime. Avec, euh, on va parler, waouh, ouais, du Creative Wargame Championship 2021, le week-end de fou qui vous attend. On va aller voir les sorties euh, d'Armada, hein, parce que je suis en train de potasser euh, mes vidéos pour faire quelque chose de... Un petit oignon comme ça là. On ira voir bien entendu les annonces qu'il y a eu, le week-end dernier, alors je suis pas un expert mais je donnerai mon avis euh, de noob euh, sur ces sorties et puis surtout ce que moi euh, j'en attends au niveau de Games Workshop. Et puis euh, on aura un jeu avec des vampires et puis un truc du genre Cthulhu et samouraï. Allez c'est parti Et on va commencer par le Creative Wargame Championship, c'est animé par euh, Tourop, c'est surtout le week-end, il y a 48 heures euh, de live qui sont, qui sont préparés, animés par le papa Tourop. Euh, vous allez avoir, euh, je ne sais plus, il y a 7 parties dans le week-end avec 8 joueurs. C'est les phases finales, hein, ça va taper, euh, taper dur. C'est en direct sur, sur YouTube et euh, vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur site internet. Vous avez vu qu'ils avaient fait un putain de site internet super classe. Je vous mets le lien de la page sous la vidéo. Je vous mets le lien de la page du, du site internet sous la vidéo également. Je crois de mémoire que ça commence dès ce soir donc euh, ne ratez pas euh, les premières phases et puis euh, bah, moi pronostic pas de pronostic juste un soutien vas-y aimer défonce les et forcément je suis obligé là de passer directement aux sorties de Star Wars Armada. C'est quand même une petite nouveauté parce que c'est vrai que euh, dans l'univers d'Arbana on est habitué à avoir une sortie euh, par an. Donc euh, normalement avec euh, ce qui était sorti là et que j'ai euh, sous les yeux les séparatistes Alliance Fleet Starter et euh, le Galactic République Fleet Starter. On aurait dû euh, avoir euh, bah, ce qu'on attendait pour, pour l'année en tant que joueur euh, de Star Wars Armada. Je vous le rappelle on, on y est accoutumé. Là on nous sort euh, en fait euh, deux vaisseaux par euh, perfection, alors c'est plutôt inégal euh, à mon goût, de toute façon moi ça y est euh, j'ai déjà euh, choisi mon camp. Mais je dis rien pour l'instant. On va se retrouver, euh, en fait, je vais commencer avec la Galactique République, avec donc ce Star Destroyer, qui a un profil quand même qui est plutôt sage. Moi, c'est vrai que c'est le vaisseau hein, que j'attendais plus que celui qui est dans le Starter State. Euh, évidemment, vous êtes nombreux hein, à avoir la hype pour, pour la République. On en reparlera. Je ne je dis pas que vous faites une erreur, parce qu'il faut des joueurs des deux côtés. Euh, mais euh, là comme ça d'un prime abord euh, moi dans ce que j'ai eu dans les mains franchement euh, les, euh, les séparatistes sont ultra ultra classe et puis après j'aime bien les mécanismes alors les deux mécanismes de chaque côté sont assez, euh, assez nerveux euh, euh, très offensifs. on a vraiment affaire à deux, deux factions qui sont très offensives et euh, c'est vraiment, vraiment sympa là on va avoir une carte euh, de, euh, notamment de Tarkin euh, qui peut être intéressante hein, une fois de plus avec un système de pions euh, d'ordre qui, euh, qui va basculer euh, d'un niveau à, à un autre, enfin qu'on va pouvoir dispatcher comme ça euh, dans, dans la partie. Euh, ce Star Destroyer, bon, je vous le redis, avec un profil plutôt sage, hein, 2D rouge, 2D bleu, 2D noir euh, euh, en poupe. Voilà, c'est plutôt euh, en proue. En proue, excusez-moi. En, en poupe, c'est un de chaque. Voilà, c'est. Pas forcément ce qu'on attendait, on attendait peut-être quelque chose de plus dur, mais euh, je pense que euh, c'est des factions qui s'appuient beaucoup beaucoup sur les escadrons. Et moi ça me va, c'est quand même une façon de jouer qui me qui kiffe pas mal. Alors après, ils ont sorti une pelta. À côté, alors la pelta, waouh, gros point d'interrogation, il hein. faut voir si elle est vraiment vraiment différente de celle que l'on a déjà, parce que ben, je crois de mémoire, et pour avoir testé j'ai compris pourquoi, c'est tout simplement le vaisseau le moins joué côté rebelle, il est beaucoup trop lent, et il arrive systématiquement après la guerre, alors là aussi, euh, ça va être un vaisseau qu'il va falloir jouer euh, en synergie j'imagine, euh, J'espère qu'il sera euh, doté de cartes qui permettent euh, de euh, nourrir un maximum euh, au niveau des actions, euh, soit de tirs soutenu, euh, soit, soit d'escadrilles. Euh, mais euh, même pour ça, il va falloir être sûr d'être apporté pour pouvoir euh, diffuser ses ordres, à moins que sur les cartes, il y ait des choses vraiment sympas. Voilà, la Pelta. je ne cache pas que je tombe un peu de l'arbre. C'est une petite facilité de la part de FFG de nous sortir un vaisseau qui existait déjà. Finalement, il n'est que repeint. Un petit peu feignant de ce côté là et en plus ils ne nous ont pas sorti le meilleur. Côté séparatiste, là par contre je trouve qu'on est bien gâté avec un Invincible d'un côté et puis un Destroyer qui va nous autoriser de jouer le général Grievous. Donc ben voilà, très très très très très, très, très hypé par la formule avec des profils beaucoup plus offensifs. Pour le récusant de Light Destroyer, on est quand même à 4 des rouges et 2 des noirs en proue. Donc, ça va taper méchamment. C'est très agressif. Alors après, attention, hein, on a toujours tendance à préférer les rouges et les noirs quand on est débutant. Vous allez voir qu'en devenant joueur expert, vous allez kiffer les dés bleus parce qu'il y a très peu d'échecs et puis il y a plein de choses à faire avec, notamment avec les cartes. Donc, comme ça, euh, là, euh, de première vue, on se dit, waouh, c'est badass, il y a plein de dés noirs, ça tape. Je vous rappelle aussi que ça tape court, donc il va falloir rusher euh, votre adversaire avec des vaisseaux comme ça. Euh, par contre, vraiment une petite note ultra positive sur la qualité des vaisseaux. Franchement, le destroyer, il est à tomber. Et déjà que la boîte starter était très très très belle. On en reparlera, je vous le promets. Euh, là, euh, ces deux vaisseaux sont, sont ultra calis, sont ultra fins. Et franchement, la sculpture est super appréciable. Et là, moi, enfin, ça commence à me faire méchamment rêver. Et vous l'avez compris, je pense que je vais jouer ces CSI. Quoi qu'il en soit, on en reparlera. Allez, on passe euh, aux euh, sorties, aux annonces qui ont été faites pour euh, Games Workshop, pour tout l'univers euh, de Games Workshop. Et il y a de très, très belles choses. Je sens que je vais retomber dans mes travers. C'est pas bon du tout. Euh, et puis il y en a des moins belles, en tout cas, il y a des trucs qui m'ont vraiment fait marrer. Alors, je vous ai vu hein, euh, dans les lives, j'ai vu mes compagnons euh, s'exalter. Je pense que voilà, ils ont, ils ont un regard d'expert, donc euh, ils ont un avis qui, euh, qui construit, contrairement à moi qui suis euh, très visuel. Mais franchement, euh, la sœur de bataille euh, qui est là, euh, moi, <rire> ça m'a fait pouffer de rire. Alors, d'accord, elle est ultra badass, euh, elle a une exo-armure et tout, ça défonce, euh, bolter euh, même sur les épaules et tout. J'imagine qu'en jeu, ça va taper vraiment, vraiment dur, euh, mais euh, j'arrive pas quoi. Franchement, cette figurine, euh, je trouve ça... Euh, alors, si éventuellement casqué, voilà, peut-être qu'avec le casque, ça passe. Mais je trouve franchement que le parti pris euh, qu'il y a sur les sœurs de bataille ultra euh, rococo avec les petits bébés euh, volants et, euh, et, euh, et le, mode, euh, le mode gothique, là... Euh, Moi, les sœurs de bataille, quand elles sont sorties, j'étais ultra fan, j'avais commencé à me faire une armée. Alors, éventuellement, elles étaient toutes ultra casquées. En fait, j'adorais euh, ces espèces de casques qu'elles avaient. Là, je trouvais ultra badass. Euh, au niveau des marcheurs, je trouve qu'elles étaient plutôt bien équipées. Hein. Il y avait le Pénitent, là, qui était, était une figurine qui était superbe, que j'ai, qui, qui, qui était en, en métal, euh, qui est en métal, puisque, puisque je l'ai. Faudrait que je la réhabilite. Voilà, ça c'était vraiment, vraiment, ça avait vraiment de la classe, ça foutait vraiment les jetons euh, de voir cette espèce de mec sacrifié euh, sur, sur, sur son, son, son marcheur euh, s'approcher de vous. Mais ça, moi, enfin, pour moi, c'est juste. Je trouve que c'est pas bien proportionné, c'est trop fin au niveau des jambes et tout ça. Et euh, ça me paraît fragile. Enfin, je vois ça arriver près de moi, euh, je me dis euh, c'est tout fragile. Alors, on est d'accord, les stats, elles badass, hein, et sur la table, ça va marcher. Mais là, franchement, ça m'a fait marrer quoi. Bon sinon on aura le retour de Kill Team, alors évidemment le retour de Kill Team il va se faire en surfant sur la boîte Indominus, hein, en nous proposant des Necrons contre des Primaris. Ouais, bon, voilà. Ce qui serait bien, c'est euh, ne serait-ce qu'une seule fois euh, euh, nous proposer euh, autre chose euh, que euh, du Primaris. Alors, ça a déjà été le cas, hein, puisque on avait eu des, euh, des euh, Martiens hein, contre, euh, contre le culte Jenny Steeler. D'ailleurs, c'est la boîte que moi, j'avais choisi, euh, choisi de, de, de prendre. Là, oui, bon, voilà. D'accord, j'ai un peu peur que ça surfe sur euh, l'effet. Euh, euh, ben, vous allez les acheter parce que les figurines qui sont dedans, euh, vous aurez du mal à les trouver autrement. Et puis, si vous voulez, vous compléter ce que vous avez déjà euh, voilà euh, moi je l'ai déjà dit je pense pas que j'aurais parié sur euh, la faction necron pour relancer la v9 euh, c'est un choix euh, de l'éditeur euh, maintenant est ce que aussi on à relancer euh, kill team je connais pas vraiment l'avis de kill team mais euh, j'ai quand même l'impression en tout cas euh, sur la, la, la, la web sphère euh, qu'on euh, y joue euh, de moins en moins euh, et que ça n'a pas eu l'effet retentissant qu'avait eu notamment euh, Warcry euh, ça a très très bien marché au début mais ça s'est vite essoufflé alors peut-être que vous faites à la maison euh, pas mal de petites parties euh, de Kill Team et j'en connais beaucoup d'entre vous euh, qui le font mais euh, est-ce que la hype nécessite qu'on sorte encore une boîte J'ai un doute je euh, reviens pas sur ce monstre là, cette espèce d'énorme titan pour Mechanicus, euh, c'est un jeu qui me fait de l'œil. Euh, franchement ça me, ça me fait vachement envie, euh, tout est en anglais, là aussi c'est plutôt le désert sur le web, en tout cas le web français euh, du côté de ce jeu, on n'arrive pas vraiment, il y a plusieurs youtubeurs je sais qui s'y intéressent, notamment le, le blocos Endor, moi je m'y intéresse beaucoup, euh, je pense que si on ne s'y met pas c'est parce que un, on n'est pas totalement sûr que ça vous intéresse, et malgré tout, quoi qu'on dise, quand on est youtubeur, on essaie de faire des choses qui aussi vous sensibilisent. Après, c'est aussi un jeu qui paraît très, très charp, en fait, hein, assez difficile à maîtriser et puis qui est quand même assez, euh, assez cher. Euh, voilà c'est des monstres elles sont magnifiques mais euh, pour pouvoir s'équiper euh, d'une table euh, qui tient à peu près la route il va falloir beaucoup investir mais je pense qu'au même titre que euh, Aeronautica Imperialis à un moment ou à un autre moi je vais me lâcher parce que c'est vraiment euh, la partie de l'univers de Warhammer 40k qui me fait kiffer même si c'est pas forcément euh, celle qui a euh, les meilleurs retours de la part de la cobu bref quoi qu'il en soit ils ont encore sorti un monstre absolument énorme et absolument splendide alors, côté Edge of Sigmar, bah, on a la belle petite Meumevache vache euh, qui est sortie. Euh, je plaisante, hein, euh, franchement, elles sont super chouettes en fait, euh, ces figurines. Elles sont de plus en plus classe. Celle-là est vraiment badass euh, avec son arquois. Vous allez avoir euh, un book qui sera associé. Puis, sinon, il y a également le euh, Daughter of euh, Kane. Qui, euh, qui est sorti avec, avec notamment euh, un, un ensemble de, de, de figurines, euh, je crois que c'est euh, des sorts ou des choses comme ça, vous, vous, vous, me, ferez, vous me ferez mentir, vous me corrigerez, euh, bon je ne sais pas si ça trouve son public euh, d'acheter des figurines comme ça euh, pour balancer les sorts, le serpent est euh, de toute beauté franchement, les, les, la partie coulante et tout ça, euh, c'est vraiment la classe. Je sais pas si c'est ce qu'on attendait le plus. Euh, c'est vrai qu'ils sont vraiment orientés hein, sur, sur, une, sur une gamme. Euh, moi, je trouve qu'ils ne tapent pas assez large en ce moment. Euh, voilà, j'ai l'impression qu'on revoit toujours les mêmes choses, même si ce sont de très, très, très belles choses. Warhammer Underworld, d'ailleurs, Chasm. Alors, j'en ai parlé il y a très peu de temps de Warhammer Underworld. Je m'étais demandé si ça se jouait encore, euh, je vous avais expliqué que c'était vraiment, ça s'était vraiment transformé en pay to win et que euh, moi bah, j'avais lâché l'affaire parce que j'en avais marre de courir après les boîtes euh, pour euh, les acheter mais là je dois vous avouer que euh, je vais euh, être une victime parce que franchement je trouve le parti prix graphique absolument merveilleux euh, les figurines en, en mode comme ça un peu, un peu vampire, enfin un peu beaucoup vampire, elles sont superbes, franchement elles sont de toute beauté. Euh, je vais essayer de m'intéresser en fait à cette nouvelle version pour voir tous les mécanismes qui sont apportés et qui sont associés. Euh, ça restera du casual pour jouer avec les potes. Puisque je vous l'ai dit, moi j'ai raté quelques, quelques saisons. Euh, en l'occurrence, la dernière, je ne l'ai pas prise. Et il euh, n'y bah, a pas à chier. Mais euh, si vous n'avez pas tout pris, ça va être quand même assez difficile d'être compétitif. Et c'est le gros problème de ce jeu. C'est malheureux d'avoir... Euh, d'avoir fait ce choix chez, chez, chez, chez Games Workshop, je ne pensais pas qu'ils allaient faire ça. Alors c'est vrai qu'ils sont plutôt pétoin, win hein. si t'as pas euh, ton gros char euh, <rire> dans ton armée, tu euh, t'es foutu, euh, mais euh, normalement le char on le retrouve tout le temps. Alors que là il y a la disparition en fait euh, des saisons, qui fait que parfois c'est difficile de retrouver euh, certaines, euh, certaines cartes et de pouvoir monter certains decks. Et euh, je trouve que ce choix là il est, il est critiquable. Et on termine avec euh, Crozet City, euh, moi j'attends je, je, euh, ça euh, comme, un, comme un bonbon sucré, il s'était totalement euh, plus ou moins bien voutré avec euh, Warhammer Quest euh, au niveau justement euh, Edge of Sigmar, il s'était bien euh, rattrapé avec Blackstone, hein, où ils avaient été ultra, euh, ultra classe, moi Blackstone j'ai suivi toute la saison. Euh, c'est vraiment un, un de mes jeux préférés, en plus ça joue en solo, là il euh, y a une belle promesse, là aussi il y a des personnages ultra badass, c'est normal, hein. c'est un jeu où il y a beaucoup de personnages uniques, quasiment. Enfin, vous allez vous interpréter que euh, des personnages titres, et euh, donc il faut qu'il soit ultra classe, et franchement euh, là le Van Helsing, hein, parce qu'il est vachement tiré Van Helsing, euh, je trouve qu'il défonce, et puis le monstre en face est vraiment vraiment top Enfin voilà, ça vend du rêve, euh, j'ai hâte que ça sorte, j'ai hâte qu'on en sache plus, et quoi qu'il en soit, celui-là, c'est sûr, il sera sur la page. Allez, on poursuit, et surtout, on clôture cet expresso avec deux propositions. La première, c'est Vampire, la mascarade, héritage. Alors, euh, si vous êtes de ma génération, normalement, vous kiffez Vampire, puisque ça a été un jeu de rôle qui a euh, fait euh, sensation, euh, lorsqu'il est euh, sorti là on est dans le même univers, hein, dans le même parti pris euh, c'est un jeu qui sera distribué par euh, Don't Panic Game donc euh, voilà, je les ai contactés j'espère que je pourrai vous le présenter euh, plus en profondeur euh, la promesse c'est d'être dans le même univers que le jeu de rôle mais là on est sur un jeu de cartes euh, qui se déroule sur euh, plusieurs générations hein. on vous propose euh, de parcourir 700 ans euh, d'histoire euh, avec, euh, avec des familles en fait euh, de vampires et puis, vous allez pouvoir, comme ça, influer sur les événements. Il y a un exemple avec Jeanne d'Arc, vous allez pouvoir, comme ça, intervenir sur la prise d'Orléans. Euh, enfin voilà, c'est très très très prometteur. Euh, c'est un jeu qui est legacy, c'est-à-dire que vous aurez un système en fait, d'autocollant sur les cartes qui vous permettront de faire évoluer le profil en fait, de, votre, de votre vampire. Vous aurez également la possibilité euh, de, de récupérer des personnages que vous aurez rencontrés dans le jeu et de les transformer en vampires en les croquant un petit coup. Alors sinon il y a un truc qui est très sympa c'est que les cartes sont déjà sleeve dans la boîte puisque au moment de la transformation, hein, au moment où vous allez les mordre, vous allez révéler en fait leur caractère vampire, vous allez sortir la carte, la retourner et là découvrir en fait ce que vous avez, à quoi vous avez donné naissance. Et ce pas forcément que du positif pour vous. Et puis, ben, à partir de là, vous avez réveillé un nouveau vampire qui va pouvoir soit être associé à votre famille, soit partir dans une autre. Voilà, je trouve que c'est très, très, très prometteur. Il euh, y a 21 chapitres. Chaque chapitre comprend à peu près une heure. Donc, il y a, y a à peu près 21 h 25 heures de, de, de jeu dessus. Le jeu est à aux alentours de 70 euros. Euh, moi, ça me paraît plutôt plutôt cohérent. Il y a d'ores et déjà des expériences extensions qui seront disponibles au moment de sa sortie, et qui étaient disponibles dans le coffret exclusif. Euh, voilà, c'est à tester, c'est à voir de beaucoup plus près, surtout que c'est dans un univers que moi je kiffe pas mal, que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais plus jeune. Ça s'appelle Vampire, la mascarade héritage, et c'est chez de Panic game, et puis pour terminer, on va avoir euh, Cthulhu no Kami qui est en fait un pack, le pack révélation euh, qui avait fait l'objet en fait d'un KS. Donc, on parle ici d'un jeu de rôle, euh, un jeu de rôle qui se passe à l'époque du Japon euh, et qui fait intervenir le mythe de Cthulhu. Voilà, donc je trouve ça, je trouve que là il y a de la promesse, ça donne envie, forcément, on a envie de s'y intéresser. Euh, la proposition là aussi, c'est de parcourir les âges puisque vous allez avoir cinq livres qui vont vous permettre de parcourir les cinq âges euh, du Japon euh, en commençant euh, en Yann euh, vers 950 euh, euh, de notre ère jusqu'à jusqu'à l'ère moderne, hein, donc vous allez passer en Meiji, en Edo hein, toutes ces périodes là euh, il y a un bouquin euh, par période sinon dans la proposition il y aura deux livres de 280 pages chacun un premier livre qui vous va vous donner les, les règles, euh, les règles du jeu et euh, l'édition euh, des personnages et puis un second livre euh, qui un livre lui pour le maître de jeu et je trouve que c'est intéressant d'avoir dissocié les deux bouquins qui va vous permettre ben, d'acquérir tout ce qui est fluff, le code de l'honneur en fonction de la période dont on parle et puis ben, bien entendu d'y intégrer le mythe de Cthulhu voilà je trouve ça plutôt intéressant, plutôt alléchant c'est la traduction d'un KS vous savez que de plus en plus on retrouve les KS chez mon partenaire Philibert et euh, bon bah bien sûr, quand vous avez participé au cas, vous avez des exclus, et puis, et puis sinon, bah c'est un bon moyen pour eux de rentabiliser la chose. Moi, voilà, du Japon, du Samouraï, du Cthulhu, tout est bon, et puis dans la période moderne, un petit peu de triade, enfin voilà, le kiff, je vais essayer de regarder si je peux pas me rapprocher pour en savoir un petit peu plus. Voilà, j'en ai terminé de cet expresso beaucoup trop long, <rire> je suis désolé. Il n'y a pas beaucoup de sorties, mais finalement, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je vous remercie euh, tous pour l'intérêt que vous portez à la page en ce moment. On est euh, très content euh, de vos retours. Un grand merci aux tipeurs qui nous soutiennent. Franchement, les gars, vous êtes au top. Il euh, y a pas mal de choses qui vont se faire cette année, vous allez voir. On va revenir vers vous, on a plein d'idées, il y a plein de choses qui vont se faire. Il y a plein de projets, il y a plein d'interactions euh, qui vont se passer. On espère que ben, cette histoire de confinement va enfin se résoudre, on est mal parti pour, mais dès que ce sera le cas, je vous promets, on refera tout ce qui est let's play, tout ça, euh, et des parties de jeux de rôle, vous êtes nombreux à nous les demander. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face, et puis n'oubliez pas de jouer, jouer et jouer. A très bientôt